Bye. <laughs> Le projet ça a été de créer dans un délai très réduit, en deux mois et demi, une application et un espace pro pour mettre à disposition nos adhérents. Sinertiel, c'est un réseau de 2300 adhérents qui sont actifs dans la rénovation énergétique et le confort dans l'habitat. C'est le premier réseau national avec des adhérents dans l'ensemble de la métropole. Et Comme toutes les sociétés, comme toutes les entreprises, notre business a été frappé par le Covid. Et ce que nous avons souhaité, c'est faire preuve d'innovation, réagir, faire preuve d'audace et, en l'espace de quelques mois, mettre à disposition de nos adhérents une app et un espace pro et établir un lien digital et de proximité avec eux. J'ai délégué à Talent la responsabilité à la fois de travailler les cas d'usage, également la configuration de la plateforme technique et la conduite du changement. Euh, donc c'était une mission d'importance, puisque tous les développements et la configuration ça c'est sur la partie technique ont été réalisés par les équipes de talent en solution. Et plus en amont, tout le travail autour des cas d'usage, revisiter les process internes de l'entreprise puisqu'on a en fait une transformation numérique et digitale qui va traverser l'ensemble des métiers de Synertiel, que ce soit le marketing, le commercial, le réseau, mais également le back-office. Il y avait un travail qu'a réalisé Talent Consulting avec Brio, de revisiter ces process pour permettre de les packager dans des nouvelles manières d'interagir avec nos adhérents en utilisant l'app et l'espace pro. Les facteurs clés les succès du projet ont été efficacité, donc euh, s'y concentrer sur le, le but qui était de livrer cette, cette application en temps et en heure. Pragmatisme, ne pas sortir du standard au maximum du possible, se concentrer sur les enjeux de rester sur la plateforme. Esprit d'équipe, temps de livraison court nécessite une liaison forte entre les différentes parties prenantes ses forces, ses Talent et Silentiel. Euh, organisation d'une design authority un point assez particulier parce que dans une technologie nouvelle comme Mobile Publisher il était nécessaire de déclencher euh, des décisions fortes et, et prenantes autour du projet et pour finir ce que nous a permis nous le talent de mener à bien ce projet ça a été l'implication de ces équipes composites avec différentes expertises et une fluidité au sein des équipes ce qui a été aussi très important, ça a été mobiliser les équipes autour de cette nouvelle technologie, donc Mobile Publisher, nouvelle sur le marché, donc pas connue. Et donc on a dû se former en même temps que le projet a avancé. Et ça, l'implication des équipes a été vraiment nécessaire pour pouvoir apprendre et comprendre le produit et le livrer dans le meilleur délai. Talent a toujours été là quand il fallait pour répondre à mes besoins et à mon problème. Il a toujours été force de proposition et toujours été dans la solution. C'est un partenaire de confiance. Euh, c'est un partenaire qui est force de proposition, c'est un partenaire qui connaît bien l'écosystème Salesforce, euh, et également qui a une vraie expertise autour des utilities. Euh, et comme vous savez, le monde des utilités est en pleine transformation, avec une transformation numérique qui vient la percuter, qui est accélérée par le Covid, euh, et bénéficie à la fois d'une expertise autour des outils, mais également autour des process, euh, des métiers de l'énergie, ça permet d'aller encore plus vite et donc de développer des business au service de nos clients.